toujours une nouvelle vidéo sur ma il y a beaucoup d'infos qu'on doit parler aujourd'hui parce que euh, déjà euh, voilà il y a beaucoup de choses donc on doit en parler euh, du coup donc déjà euh, découverte de la nouvelle d'un jour c'est trois semaines et bon voilà oui j'ai un truc il y a un truc dans ma chambre wesh bon c'est pas grave mais bon euh, voilà donc euh, on a des espèces de lasers euh, espèces de, de relique reliques on va dire ça comme ça qui traverse Match euh, ouais. euh, qui le qui le met à sa sienne quoi et du coup je pense je ah merde attendez juste je vais je vais juste faire ça et vous traduire tac donc il y a des lettres il y a trois lettres que je vais vous traduire euh, voilà je vais vous traduire les trois lettres Donc, quoi qu'il en soit, il acquiert une immense quantité de pouvoir. Qui sait combien de temps il nous reste avant qu'il libère son pouvoir à Matisse Donc en gros, cette boule géante qui était donnée avant, euh, bah rien du tout, on s'est dit, pas bah, bien ça sert à quelque chose quand même. Et là, euh, voilà, il sert à quelque chose. Donc je pense que ça vaut le coup vraiment qu'ils ont fait ça parce que du coup ça rajoute du plus quoi et euh, voilà donc du coup merde ok bon je voulais la désolé pour le bug et tout et tout c'est pas normal je vais régler ça après euh, la vidéo bref euh... l'énergie des nuages euh, monte tout en haut de la tour, euh, donc, euh, la tour du volcan donc on arrive jusqu'à la tour du volcan rien de bon peut venir j'ai plus craint que le pire soit à venir donc que le pire soit à venir donc bientôt voilà, il peut y avoir quelque chose qui peut arriver au pire quoi et c'est ça la, la peur des, des de nous donc je pense que les développeurs voilà je les connais on hein, prépare un live event donc il y aura un événement en direct ce sera cool bon, ça sera vraiment vraiment cool Alors, parce que ça va router beaucoup de choses à déjà Peut-être moi j'imagine une chose par exemple euh, On rentre dans le... Enfin on a le live event genre. On a l'événement direct Ça explose Matissi On va dans le bunker qui est là-bas Parce que oui là-bas il y a un bunker Et ça va tous nous sauver On va là-dedans on va tous être sauvés Et genre après il y a une porte ça va s'ouvrir Et là on va atterrir au chapitre 2 Je pense que ça sera un truc comme ça Ça serait stylé en vrai de vrai donc, euh, on regarde... Alors, la dernière lettre. La dernière est un peu difficile, mais bon, je vais avoir quand même. Il est de retour. Mais cette fois, il a ramené un mystérieux brouillard avec lui. Qui peut écraser Mathis. On a en plus beaucoup de temps avant que ce monde soit effacé de l'existence. Ce movie-là, sauvera tous. Mais il ne sourira que quand le moment soit, soit, sera venu. Voilà, c'est ce que ça dit. Donc, euh ça veut dire le moment soit venu, ça veut dire genre live event sûrement, s'il y en a un. Et je pense qu'il y en a vraiment un. Qui va arriver dans que quelques semaines à venir, je pense. Par contre, j'espère que le chapitre 2 sera pas dans un an. Hein. <rire> On a galéré, déjà. Ouais, qui me tire dessus là. Ouais, ouais. Viens là, toi, viens là. là. bataille générale. Attendez, juste... Je vais juste le tuer, hein. Enfin, la S, c'est meuf. Et, et tout. Je veux pas mourir. Allez, par par hors de ma vue. Allez, car toi, flipette. Voilà la flipette. et quand on est des tapettes, faut pas, faut pas, faut pas. Hein. Voilà, allez, elle est partie, elle a eu peur de moi. Après. Et du coup, euh, voilà, du coup. Euh euh, à la tour du volcan bien sûr euh, On a beaucoup de choses hein, Donc euh, on a déjà la boule Qui est sur l'énergie Et regardez on a un petit effet de tremblement de terre Sur la tour Quand on se met dessus Boum boum boom, boom. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu euh, J'espère qu'il y aura un live event Très bientôt à venir Merci d'avoir regardé cette vidéo Jusqu'à la fin euh, Et bah, ciao et bonne nuit, si vous dormez ou pas.